Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle bouilloire. Je suis de retour de vacances, je ne suis pas en pleine forme, mais c'est pas grave, il fait beau dehors, c'est bon pour le moral. Aujourd'hui, on se penche sur un jeu éco-friendly. Il s'agit de Blockhood, qui a été créé par le studio Plétora Project et notamment conçu par un professeur d'architecture à l'université. Devolver Digital a aidé à produire ce jeu. Et surtout, ce jeu a reçu une récompense au Game for Change Award. Donc les Game for Change, ce sont des, des awards, donc des, des, des récompenses euh, pour des jeux qui visent à instruire et surtout à promouvoir des changements sociaux positifs. En l'occurrence, Blockwood est très orienté vers l'écologie et le fait de maintenir un système auto... Autosuffisant en fait, auto, auto, comment on dit Comment on dit en français je fais, je fais ça tout le temps en ce moment, plein d'anglicismes partout. Autosuffisant, voilà. Donc c'est un système qui va pas avoir besoin de sauce extérieure. Donc on va se pencher là-dessus, je n'y ai pas encore joué, j'attends de voir, c'est ce qu'on m'a a dit. Euh, je vais jouer en français, comme ça j'aurai pas à traduire en même temps. <rire> Et c'est parti, dans ta mémoire petit frère. Oh, ça c'est triste par contre. Donc par Pléthora Project, comme je le disais et Devolver Digital. Ouais. Et donc euh, je m'y intéressais parce que même si Devolver Digital est plus ou moins l'éditeur de ce jeu, je voulais me pencher sur, euh, sur le fait qu'on. que ce jeu est. Comment dire J'essaie de régler le son en même temps. Donc je disais, même si Devolver est impliqué dans, dans le développement de ce jeu, un peu comme un éditeur. Je considère que ça reste un jeu indépendant puisque euh, c'est un jeu, même si c'est pas vraiment un jeu dépendant, c'est une question de point de vue, euh, la limite est parfois floue, en l'occurrence on reste sur un petit jeu et surtout un jeu avec un message que je pense qui est intéressant et qui est positif surtout. Et puis le jeu avait l'air vachement bien donc j'avais envie d'y jouer. <rire> ok, c'est surtout ça en vrai. On va commencer par le tutoriel du coup. Et supprimer. Bienvenue dans le Didactiel. Jouer Blockwood. Bienvenue dans le Didactiel Didacticiel 1. Dans cette série tutoriel, tu vas apprendre à jouer à Blockwood. Il hein. manque un objectif et tu apprendras tous les mécanismes du jeu. Objectif apprendre à créer et supprimer des blocs. Joue-le. Ah, joue-le. Play it. c'est ça, bad. Localisation est pas La musique est sympa. Et graphiquement, le jeu est très sympa, je trouve. Voilà. Créer et supprimer. Bienvenue dans l'éditeur numéro 1. Dans ce tutoriel, tu vas apprendre à jouer Blockwood. À... Oh. Ta première tâche consiste à créer un bloc. Clique sur le panneau création le menu ci-dessous. Alors J'ai un truc un petit peu devant mon écran. On va donc le retirer. Voilà. Un petit bout de lampe qui me cachait. Alors, créer. Puisque j'ai le choix de remettre un... un ascenseur le disent. Ouh, il faut maintenir. Ok, utilise maintenant le bouton supprimer. Clique sur l'ascenseur pour le supprimer. D'accord. Simple. Créer, supprimer. S'il y a un changement comme ça entre chaque étape. Non, c'est bon. La navigation, d'accord. Utilisez la molette de la souris pour zoomer en avant et en arrière. Ouh. Alors maintenant, appuyez sur Q ou E sur le clavier. Donc, euh, ah, ouais, non. Du coup, je vais jouer à mon <rire> ah là, Voilà, ah voilà, on se déplace. Wouhou! Ok, c'est cool. Mais sinon, en fait, à la souris, ça marche aussi. optique Au clic droit de la souris, on peut. On peut pas. On peut pas monter et descendre, par contre, avec la souris. c'est un peu dommage. Ok, suivant. Produire des ressources, d'accord Parce que là, tout va bien. Alors, onglet production de l'inventaire, d'accord Panneau solaire. Il faut maintenir, c'est vrai. Panneau ressources. Qui dissout. Alors. Alors, on attend que le panneau solaire produise de l'électricité. J'ai terminé. D'accord. Suivant. Détérioration. D'accord. Bienvenue dans la ditexilo. Plantons trois arbres et voyons ce qui se passe. Organique. Oh, même les arbres ils sont cubiques! Ah pardon. Je suis plus tout le temps qui comme Je peux pas le tourner? Non. Non, je peux pas. Voilà. Vérification. Éditer. Visualisation. Données. Données de détérioration. Oh! Ah finiront par s'effondrer sous l'effet de la détérioration. Fais attention. Oh, bah, en majuscule, que... fais attention Mais ça a l'air tout relaxant, on ne stressez pas. Bouton mode de données. Voilà. Tu as terminé le tacticiel 4, tu es prêt à prendre ensuite l'interdépendance. Qu'est-ce que je vous disais On y va. Donc l'interdépendance, c'est le fait que tous les éléments soient dépendants les uns des autres pour continuer. Alors l'inventaire pour un bloc qui produire de l'eau. Crée ce bloc de dans... Puis d'eau. Voilà. Bien joué. Le puits produit de l'eau. Le puits produit... Oh pardon, je, je me perds, excusez-moi. Je, je, je... Ah si. d'eau, deux unités d'eau, il reste 98, ah, tendance de la production, Ressources par seconde, ah, c'est ça, toutes les secondes je gagne 0,10 d'eau, d'accord, c'est compliqué, il va falloir réfléchir, oh. <rire> ok, j'ai ce qu'il me faut, alors, c'est produire de l'air frais, À créer des arbres un arbre allez plus vite voilà. alors incroyable respire sa terre frais prochain tutoriel accessibilité ça va être compliqué. Alors, créer un puits, d'accord, au centre du hood And the hood Ouais, c'est ridicule, je sais, je n'ai rien de gangsta. Même parce qu'en fait, là, vous pouvez voir ma valise, qui n'est pas encore vidée. Parce <rire> que j'ai la flemme. Alors, donner d'accès, il va falloir créer des passages. Euh, voilà, il est accessible. Et voilà. Attendons que ce puits produise de l'eau. Très bien. Elle est là. Éditez. Ouh, je peux le faire rotationner. Tout, tout, tout. Et c'est encore un succès que vous ne voyez pas. Ok, next. Jusqu'ici, tout va bien. Il faut que les choses soient connectées, au port du wood, accessible. Euh, les trucs sont dépendants les uns des autres. D'accord. Il faut de l'eau, il faut de l'air. Jusque là, tout va bien. Crée un petit appartement. Connectivité. D'accord. Voici un petit appartement. Survol l'appartement que tu viens de créer et tu verras une flèche rouge oui ceci est le point d'accès du bloc ah oh, regardez il y a des vitrées en fait petit appartement peut-être mais il est vitré ah dépasse toi doucement d'accord ah deux passages à structure. Ah non, je me suis, je me suis planté de boutons. Ah là, j'entends des bruits de pas, c'est rigolo. Ok, ok, toi... oh, c'est très très lumineux. Il lumineux dans le noir, on peut le voir. Si vous ne connaissez pas ceci, je vous encourage à regarder les vieilles pubs, fausses pubs vraie pub, je ne sais plus, du Luminou sur Youtube on trouve, c'est très vieux, c'est très drôle, j'adore ces pubs, parce que Luminou dans le noir, on peut le voir. Alors, produit de l'air frais, en créant des arbres et un puits, n'oublie pas de faire des blocs accessibles, n'oublie pas de faire blocs accessibles, c'est pas très très très bien traduit. Hein. Alors, il nous faut un puits, qu'on va mettre ici, avec un chemin, et un basket de herbes, des herbes, des orbes, ils consomment moins d'eau, mais ils Voilà. Ah, je vous Du coup, tout va bien. Dans les données, nous voyons que... Donc, produire de l'électricité. Moulin vent ou château d'eau. Eh bien... Moulin vent Je pense que c'est bien. On va le rotationner, on va le mettre pas. Est-ce qu'il faut qu'il soit accessible aussi c'est visuellement hein. tenez d'accès. Tout va bien. C'est accessible, tout va bien, très bien. J'ai de l'électricité, ah ah Maintenant, tu es prêt pour que des personnes aient d'habiter un appartement. Note qu'un appartement a besoin d'eau, d'électricité, d'air frais de loisirs. Tout ce que tu devrais avoir maintenant. Ah, les arbres, ça donne des loisirs. Très bien, j'aurais dû faire un frais. ils ont plus de loisirs. C'est pas grave. Voilà, on va retirer ça, c'est très, très très énervant. Alors. Un appartement pour essayer de produire du travail. Ah, le capitalisme. <rire> ouais, je devrais pas dire ça. Non, je, je veux que tu arrêtes de me proposer ça. Voilà. Tu as réussi à produire du travail, Aura. Dans Blockoud, le travail est une ressource sociale clé qui alimente beaucoup d'autres blocs. Ouais, fine. Tu as terminé le didacticiel vite. D'accord, c'est le prochain pour savoir plus sur la connectivité verticale. La connectivité verticale, on n'arrive pas à le lire parce que c'est pas très bien... C'est pas encore très très bien localisé, on va dire ça comme ça. <rire> ça vous voyez les petits bugs d'affichage là sur les mots, les fautes d'orthographe, c'est juste de la localisation. C'est-à-dire que le jeu est pas encore bien traduit. Euh, il a probablement été traduit très rapidement ou sous-traité pas encore vérifié, voire traduit à l'arrache euh, dont mon traducteur euh, est vaguement relu, mais euh, comme vous pouvez le voir, il y a encore des erreurs, des mots manquants, ça n'a pas été bien relu, il y a des problèmes de mise en page qui doivent être pires en allemand, puisque le est une langue avec des mots plus longs qu'en français en fait. Souvent l'allemand va prendre plus de place que le français en traduction. C'est pas toujours le cas, mais le plus souvent si. Ça et le chinois, le chinois ça prend énormément de place aussi. Avec... Ce sont des vrais problèmes de localisation qu'on a en développement de jeux vidéo. C'est qu'il faut prévoir de la place, il faut pas que ça prenne trop de place. On veut pouvoir contrôler où ça s'affiche, donc on peut pas dire tu t'adaptes que, quel que soit ton contenu. Et du coup, il faut prévoir des espaces qui soient quand même assez grands et écrire des choses suffisamment courtes et concises pour que même si c'est traduit avec plus de mots, ça rentre dans le cadre. Là, littéralement, ça peut ne pas rentrer dans le cadre. Et on voit que la mise en page est un peu pétée en fait, c'est très très moche de laisser juste un mot à la ligne. Donc clairement ça, ça a été mis en page automatiquement, sans grande réflexion, euh, suite à la traduction. Donc euh, c'est pas encore bien localisé, c'est pour ça. Ou alors peut-être que ça ne le sera jamais, je dis pas encore, mais peut-être qu'ils vont pas bosser dessus beaucoup, peut-être qu'ils vont juste corriger les erreurs, mais laisser le reste. Parce que c'est un gros travail et qu'ils ont traduit le jeu en pas mal de langues. Donc c'est un gros boulot, ça a un certain coût. Et il est possible. Il y a beaucoup de jeux qui ne font pas des localisations complètes dans toutes les langues. En l'occurrence, ils ont de l'anglais, ils ont plusieurs langues, certaines langues, certaines langues avec des alphabets de non latins. Je pense qu'ils vont s'arrêter et ils vont juste corriger au fur et à mesure des retours de bugs. Des retours que font les joueurs aussi, des fois. Je sais pas trop où ils en sont dans leur développement block Blockhole. Mais. Euh, qu'ils sont encore en bêta quelque chose comme ça je ne sais plus je vais pas tout à fait fini alors donc la connectivité verticale sur ce maintenant j'ai bien balblaté sur la localisation et les problèmes que ça, que ça pose ça me parle beaucoup parce que j'ai écrit euh, j'ai été scénariste de jeux vidéo pendant un certain temps dans ma carrière et on se prenait la tête pour garder de la place pour euh, faire des phrases pas trop longues, faire des dialogues pas trop longs, pour garder de la place, pour quand ce serait traduit, pouvoir afficher. Enfin, tout était écrit, c'était un peu... Y avait, les dialogues, en l'occurrence, c'était un peu du visuel novel simple, il y avait un personnage avec euh, le texte écrit en dessous à l'ancienne. Mais du coup, euh, on se prenait la tête et on avait fini par avoir un, à réduire de plus en plus la place qu'on prenait dans nos répliques, pour, euh, par écran pour être sûr que lorsqu'on allait traduire en chinois, en allemand et dans d'autres langues qui prennent beaucoup de place eh ben on aurait la place et on n'aurait pas des mots coupés et pour que les joueurs puissent quand même comprendre parce qu'on s'est aperçu au début le jeu n'était pas traduit dans beaucoup de langues donc ça posait pas de problème puis au fur et à mesure on a eu des retours de joueurs qui nous ont dit euh, vous êtes sûr il manque pas des trucs c'est pas très bien codé dans notre langue et ainsi de suite et puis le jeu a pris une ampleur il a fallu traduire dans plusieurs langues, dans de nouvelles langues et on s'est aperçu qu'on bah, avait des problèmes dans certaines langues. où On utilisait trop de mots, on prenait trop de place dans nos écrans, dans nos cadres de texte, et que du coup on avait besoin de faire attention à aller au plus court, pour qu'à la traduction, eux aussi, ils aillent au plus court, mais en plus que ça rentre dans les autres langues. C'est une prise de tête pas possible, la localisation, surtout quand, comme moi, on n'a pas forcément de notion dans les langues en question. Par exemple, en espagnol ou en anglais, je peux évaluer combien ça peut prendre, mais je parle pas allemand, euh, je parle pas chinois, j'écris pas le chinois du tout, j'écris pas le japonais, j'écris pas les langues cyrilliques, euh, je, ne, je ne maîtrise pas d'autres alphabets que le latin. Donc c'est très très difficile d'évaluer, euh, sans aucune connaissance des langues, la place que ça peut prendre. C'est toujours très bien d'avoir des experts ou des personnes qui, qui ont des, de l'expérience en localisation, qui ont déjà vécu plusieurs développements, qui vont pouvoir donner de bons conseils, si euh, le studio localise, fait localiser par euh, un studio tiers ou un, un traducteur euh, externe. Ça arrive très souvent de. de. de comment ça s'appelle J'ai perdu mon mot. Ah, hein. Ça arrive souvent en tout cas d'externaliser de, la localisation des jeux. Il y a des gros studios, des gros éditeurs qui peuvent faire ça en interne, qui vont, faire ça, qui vont recruter des équipes pour ça. Mais c'est pas donné à tout le monde et c'est parfois euh, ça a aussi un prix du coup ça veut dire que bah, des fois euh, quitte à le faire en externe on va payer le moins cher possible et ça va pas être une super traduction. Ça arrive. <rire> Alors j'en étais à la connectivité verticale. Parce que je vous ai dit que j'arrêtais de parler de ça. Alors, euh, certains blocs on a de la construction d'autres blocs, sur eau, dessus deux. Qu'est-ce que je disais Certains blocs pour avoir construire d'autres blocs au-dessus d'eux. Euh, essayer d'expérimenter pour voir quel bloc te permet. pour voir quel bloc te de construire au-dessus. Créer des petits appartements au dessus de l'autre. Oui chef. Voilà. excusez je vais fermer ça. Très très très très très, très... Voilà. Alors, l'accès, on voit que ceci est rouge. Il nous faut donc un ascenseur. Voilà, c'est accessible. Tata, c'est fait. C'est fini. Je crois. Du coup, ça va là Ça, ça fonctionne si, c'est fait, je te jure. Bon, attends. Faire simple. On va les retirer. Ah, il veut que je les mette là. C'est pour ça. Je n'avais pas vu des passages. Tantadada. Tu es prêt pour le dernier tutoriel Bonne chance. C'est rigolo. Je voulais faire la blague du lumino dans le noir, on peut la voir. Je vais la refaire. Je pense que je vais la refaire beaucoup. <rire> C'est très rigolo les, les fenêtres qui d'un coup s'illuminent dès que l'appartement est occupé. Parce qu'en plus, ils s'illuminent bien. Alors, synergie Diviser. le terrain en deux. Ajoute un petit appartement relié au passage. D'accord. Un être grove. Un bosquet. Grove, c'est bosquet en anglais. Vous voyez, tout n'est même pas traduit. On ajoute un petit arbre. Alors, remarque une petite flèche bleue apparaît, t'indiquant que la synergie du petit appartement a augmenté. Alors. J'ai pas lu la suite, j'aurais pas dû cliquer. Bref, dans la boîte d'information bloc, remarque la synergie, maintenant, plus 1. Ah oui, c'est écrit. C'est écrit ici. Vous pouvez pas le voir, mais en bas à droite, si vous ne voyez pas, juste sous les petites icônes dans le petit cadre. Il y a marqué Decay, donc euh, les dégâts. Et la synergie. On aura une augmentation de 10% de la production. On en construit aussi une petite usine à côté du petit appartement de l'autre côté. Une usine de plastique C'est chelou, je veux pas ça, moi. Ouais, ok, d'accord. C'est moche. Je veux pas. C'est moche, puis le plastique ça pollue. <rire> Alors, remarque la flèche rouge t'indiquant que tu viens de créer une synergie négative, d'accord Moins 2 en synergie. Ah Diminution de 10% de la production. Lorsque tu joues bloc tu de trouver différentes synergies parmi les blocs. Maintenant, supprime l'usine. D'accord Incroyable Tu as terminé tous les tutoriels. Ils étaient très très difficiles. Maintenant, c'est les défis pour tester tes compétences. Ou profite de la sandbox pour expérimenter et mettre en application tout ce que tu as appris. Eh ben c'est chouette On va essayer. Un défi, non, un petit bac à sable pour l'instant. Alors, exprime ta créativité. Bienvenue dans Sandbox. box te permet de jouer à tous les blocs disponibles, tous les blocs disponibles. c'est de garder tes créations en bonne santé pendant que tu développes des modèles de plus en plus gros. Non, je vais aller dans histoire. Je viens de voir qu'il y a un mode histoire. J'avais pas fait gaffe. Oh c'est joli. C'est un joli bloc. T'es vu. Pas ben forcément d'accord que l'enfance ça veut dire simplicité, mais on va pas se. Ah, oh, oh, petit saut de pouce qui m'avait pas dit. Mais si j'appuie sur ma molette, et eh ben en fait je peux. Mais c'est mon point de vue. Je peux même le faire. Oh, c'est cool. Hmm. C'est qui ça hey. Oh, salut toi, bienvenue dans le hood. In the hood. <coughs> je crée ma propre petite cachette ici. Tu veux aider Ce sera amusant. Nous pourrions installer de nouvelles rampes d'accès ajouter une extension à la cabane. Il y a un cochon. Wow C'est la première fois que j'entends ce bruit par ici. Oui. Allons-y, on va voir ce qu'il en est. Ok. Il est là, il est là le bonhomme. Oh zut, j'ai oublié que j'avais pas fini cette passerelle. Allez. Je t'ai pas mise dans le bon sens. Ah Elle est pas dans le même sens que les autres. Ah je me sens mal. Merci pour ton aide, de rien. Le son devient plus fort. Nous devons être proches. Allons-y. Ça, je devrais juste autour de ce coin. Il est là le cochon. Oui. Ah, je me souviens pas de bandes de bambou par ici. Il semblerait que je ne puisse pas passer au travers. Ok, en fait, c'est encore un tuto. C'est comme un autre tuto. En plus, mignon. Je pense qu'ils n'ont pas réussi à se décider sur ce qu'ils voulaient faire. De juste traverser cette fosse. Et ben, on est parti, hein Il est de nouveau pas dans le bon sens. Ah Ça m'énerve. Je peux pas éditer en plus encore. Oh C'est un cochon sauvage. Il a fait peur au cochon sauvage. Oups, j'imagine que j'étais trop bruyant. Oui, peut-être. Ah là, là, là, attends, attends, pour faire un truc. Ah, ça va mieux. Je me sens beaucoup mieux. Alors, je suis certain qu'il est passé par là. Ah, c'est difficile, difficile, difficile. Voilà. On va descendre un peu et rezoomer. On peut filer des trucs n'importe où en même temps. Il s'en va là-bas ah, euh, je suis -le. Je pense que c'est quelque part dans ses champs maintenant. Il était là. Je suis bon direct, n'empêche. Eh, hey, petit mec pollu, comment ça va Le cochon vient de répondre. On est dans un univers où le cochon parle. C'est un petit mec pollu en fait. Oh, salut, je ne vais pas faire de séance de papouille en ce moment, je suis occupé. On a toujours le temps pour les papouilles, arrête. Tu peux parler Ah, je me disais bien. Bien sûr, si tu sais écouter. <rire> La philosophie Oh wow, oh, je n'ai jamais rencontré un cochon parlant avant. Ah, où est-il Où est il euh, tu as un nom Et que cherches-tu Je cherche davantage de cette chose délicieuse et croustillante que j'ai trouvée hier. Assez délicieux et croustillant. Comme les pretzels de Parker Est-ce que cela pousse sur les arbres, puis tombe quand ils sont mieux. Eh bien non, mais ils sont encore assez savoureux par cœur. Dans ce cas, c'est pas ce que je cherche. Attends, comment vas tu appeler mmh, Je vois pas grand-chose ici, en dehors de l'herbe. Et qu'est-ce que tu vois, mec Tu dois avoir une bonne vue là-haut. Inspecter l'espace sur lequel se trouve le porcelet. Eh, il me semble que c'est juste de l'eau et de l'herbe. Oui. Je sens vraiment quelque chose de délicieux et croustillant entre moi, et c'est pas de l'herbe. Peut-être si nous savions ce qui était délicieux, on saurait où le trouver. Mais quel type de chose serait savoureux et croquant dans ce hood Oh, air frais, vas-y. Des glands Peut-être que c'est des glands que tu sens. Des on a des glands Quelque part est-ce qu'ils sont ronds avec une coquille croquante et un cœur délicieux et crémeux Je suis pas sûre de cette dernière partie, mais toi tu en es sûr hey. Allez, et donc Parker a trouvé où sont ses glands, donc il a décidé d'appeler le cochon Parker. Super sympa, du surtout il ne demande pas son avis. Peut-être pas ça. Alors, enfants. Ah Attends, c'est tout. Cet arbre sent tout à fait comme les glands. Des fois je ne comprends pas ce qu'il veut dire à cause des problèmes de traduction. C'est dommage. Il semble que ça se passe pas très bien. Il est décomposé. Il ne pourra plus de Il ne produira plus de tendres. si tendre et bon. Peut-être n'a-t-il pas assez d'eau. Lorsque les blocs ne veulent pas consommer leurs apports, ils se détériorent progressivement jusqu'à ce qu'ils tombent en morceaux. Comment tu pu ne pas donner suffisamment d'eau à l'arbre gland Ne t'inquiète pas, nous pouvons réparer cela. Nous, nous allons construire un arroseur pour arroser l'arbre. Wouh L'arroseur. Système d'arroseur, par contre, de l'eau aux plantes dans une zone privée d'eau souterraine. D'accord. Tada. L'arbre toujours, semble toujours mort. Et il ne fait plus tomber de l'an. Cela signifie probablement que nous, devrais, que nous, dev... que nous devons remplacer le chêne par un nouveau. Ok. Si triste. Tu méritais mieux chêne. Oui, tu as raison. Comme là, là, par cœur, nous allons choisir un nouveau maintenant. Alors, assure-toi que c'est le bon arbre. Ils ne sont pas tous pareils. Eh oui. On enchaîne. Eh ah ouais, non, il bah, n'y a que le chêne hein, qui produit ça. C'est celui-là. Je sais. Allez, glon, glon. Attends un peu, mec, de laisser un peu de temps pour que la chaîne produise. Voilà, ah là, il a produit. Et c'est bon, apparemment. Wow, oh, ce crochon vraiment séglant. Plante encore quelques chaînes juste pour être sûr que parker n'en manque pas. Allez, on va rajouter chaînes. Voilà! Ah non, ils m'en font encore un. Pardon. Ouais. Tellement de chênes, tant de glands. Je vis dans un paradis croquant et au goût de noisettes. Hey. C'est des glands, pas des noisettes. Heureux que tu approuves par cœur. Et toi, merci d'être venu d'avoir donné un coup de main. Ça a été très amusant pour est retour, qu'on soit dans le goût de chasser des glands. Oh. Nous allons faire de cet endroit un paradis, par cœur, toi et moi. Un endroit pour que les enfants et les sangliers en profitent. <rire> J'aime bien cette idée. Tant mieux, prochaine fois je ferai des voix. Oui, il y a une balançoire, c'est rigolo, c'est mignon. C'est un peu euh, solitaire, mais euh, pas mal. Alors, si tu viens de sur un out, tu peux cliquer sur le bouton on, comme sélectionner, save Food. Je vais revenir au, mur, au menu principal. Et m'arrêter là, parce que je vais continuer à jouer seule, à vraiment faire un blockwood, parce qu'au fur et à mesure en fait on peut faire des, vrais, des villes entières, des, des espèces de blocs gigantesques, où tout tout tout tout tout, tout s'accumule les, les, les, les uns sur les autres. Et l'histoire va nous y mener, mais je n'aurai pas le temps de le faire. Et ça fait déjà une demi-heure que je joue. Donc je m'arrête là. Le jeu a l'air très sympa. Je suis pas fan du mode histoire. Vous avez vu. Euh, je trouve ça un peu dommage, je vais probablement passer directement au défi, parce que je trouve le. l'histoire le... enfin, est sympa mais c'est pas suffisamment bien écrit pour justifier d'avoir un mode histoire. Et en même temps on a déjà eu le tutoriel pour nous expliquer comment ça fonctionnait, donc on a envie de, de pouvoir construire des appartements, des choses, faire des synergies, penser un peu énergie, interdépendance, etc. Et là on nous ramène à euh, enlève des trucs, mettre des blocs, ça se débloque au fur et à mesure, et ainsi de suite donc je peut-être probablement plutôt aller sur les défis ou le bac à sable euh, moi ça me parle plus et surtout je comprends pas cette espèce de double tutoriel je pense que c'est qu'à un moment ils avaient un tutoriel et finalement ils ont fini le mode histoire et ils l'ont rajouté ou l'inverse ils ont trouvé peut-être un, un tutoriel plus rapide et plus simple et plus clair était une meilleure idée peut-être que le mode histoire va être vachement bien par la suite et je vais peut-être euh, y jouer quand même mais euh, voilà je trouve ça dommage vraiment pour le coup en l'occurrence, effectivement, le mode histoire souffre encore plus du fait que c'est mal traduit, ou que c'est pas, pas encore finalisé en termes de traduction en français. Donc voilà, le, le jeu souffre encore un peu de ça pour l'instant, mais sinon, en termes de gameplay, c'est très sympa. Je pense que ça va être très intéressant par la suite de vraiment créer des villes où tout est connecté, et en même temps, il faut que les synergies soient bonnes, il euh, faut créer des ressources, et en même temps, toujours ne pas polluer et en même temps créer de la synergie, avoir des gens qui vont faire des choses. Voilà, je trouve ça très intéressant. Je pense qu'il y a vraiment des choses super sympas à faire avec ce jeu. Et j'ai hâte de les faire. Et j'espère que ça vous aura donné envie d'y jouer. Parce que le jeu est vraiment sympa. Et je fais une grande confiance, je pense une grande confiance au Game Change Award. Donc généralement les jeux qui sont, que ce, que ce, qui sont récompensés par le Game, le game Change Award sont des jeux vraiment intéressants. En l'occurrence, il apprend vraiment à penser les villes autrement. Ça va être vraiment des villes qui vont aller vers la hauteur, contrairement aux Sims ou SimCity, City Skylines. On va aller à l'américaine, vers de la largeur. On va essayer de s'étendre plus que de monter. Euh, là, au contraire, le but c'est de prendre un espace minimum au sol, d'avoir des choses qui sont, qui sont interdépendantes et qui sont en synergie, pour ne pas dépendre d'autres villes, d'autres endroits. Et pour créer son propre, voilà, carrément, là, on crée de l'air, on crée de l'eau, enfin, on récupère l'eau, on crée de l'air. Euh, on essaye de, de, de recycler tout ce qu'on peut, de récupérer de l'espace où on peut, de faire des espaces efficaces, en fait, en gagnant, en, en gardant de la place qu'il qu faut pour chaque chose, la place qui est agréable d'avoir pour chaque chose, mais tout de même en concentrant vers la hauteur. Donc, je trouve ça intéressant. Euh, C'est un point de vue aussi... Et j'aime bien parce que, beaucoup, du temps, ça me rappelle euh, le fait futurisme, enfin cette idée de ville euh, qui monte, ça me rappelle vraiment le, la vision du futur, la vision des, des futuristes en fait, des artistes futuristes, des architectes futuristes. Euh, C'est-à-dire la vision du futur qu'on avait dans les années 80, 90 et avant, peut-être les années 60 aussi, je sais plus c'est bref même... voilà, le mouvement artistique futuriste, imaginait justement beaucoup les choses à la hauteur, très carrées, très cubiques, très carré très géométriques, et vraiment, enfin, je dois avoir des photos euh, prises dans des musées, que j'ai prises dans des musées d'œuvres, de dessins. Euh, je me souviens d'il n'y a pas très longtemps, dans une exposition d'architecture, justement, avec des dessins assez anciens d'un architecte futuriste, où vraiment tout était justement interconnecté et sur la hauteur, où toute une ville tenait dans un seul bloc vers la hauteur. Et ce jeu reprend un peu cette idée futuriste. Mais c'est un concept qu'on a un peu gardé aussi. C'est une vision de futur qu'on n'a pas encore totalement dépassé. même si maintenant on est dans le futur et que c'est pas comme ça. Euh, depuis l'apparition justement des blocs d'habitation, des appartements, des immeubles, on a tendance à justement essayer parfois de conserver de l'espace en allant vers le haut, puisqu'on n'a pas toujours des espaces très étendus. On continue de le faire, même si on s'intéresse beaucoup moins, dans la réalité, à tout ce qui est synergie, écologie, de créer des choses interdépendantes. La société est ce qu'elle est, et elle n'est pas très très écologique, et c'est un problème. Mais voilà, Blackwood nous propose de penser un peu autrement et de gérer une ville un peu autrement que ce qu'on fait dans les sims... Dans les, dans les sims... dans les sims aussi hein, mais surtout dans sims city euh, ou city skylines et les autres jeux du genre euh, et je trouve ça intéressant et j'espère que vous aussi et j'aime beaucoup parce que justement ça me rappelle à la fois des trucs d'histoire de l'art futuriste et en même temps c'est très tourné vers le futur euh, vers euh, ce qu'on pourrait faire pour essayer d'avoir des sites, des des villes autosuffisantes ou des lieux autosuffisants. Et je pense que c'est une bonne chose d'y réfléchir dès maintenant et d'avoir ça en tête. Pour quand on conçoit des villes maintenant, pour quand on conçoit même nos maisons, nos façons de vivre, d'avoir ce genre de choses en tête, ça peut toujours être utile. Et ce sera tout pour cette bouilloire. Je suis en train de largement dépasser le temps en partie. Et voilà. Merci d'avoir suivi cette bouilloire.